Je vous propose souvent de me poser des questions et que je puisse y répondre par vidéo. Et là, l'une d'entre vous m'a écrit en me disant j'ai trompé mon partenaire et j'arrive plus à le regarder dans les yeux. Comment faire Bah oui, je comprends. Je comprends que tu arrives plus à le regarder dans les yeux parce que c'est vrai que bah, c'est une trahison. Tu sens bien que tu as fait un truc qui n'était pas cool et qui probablement m'a bah, peu abîmé votre relation. Assez certainement d'ailleurs. Euh, je n'ai pas tout à fait assez d'infos. Voilà, ma première question, c'est est-ce qu'il est au courant Est-ce que tu lui as dit Est-ce qu'il l'a découvert Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'une trahison, ça ne sonne pas forcément la fin d'une relation, mais du coup, ça amène plein de choses à la surface. Je ne sais pas si vous connaissez la sexothérapeute américaine Esther Perel, qui a écrit son livre « Je t'aime, je te trompe » qui est vraiment super, super intéressant, où elle parle des différents en fait, mécanismes autour de l'adultère. Et, et elle parle de la manière dont elle a accompagné des centaines de couples dans lesquels il y a eu un adultère, pour recréer une intimité encore plus forte. Parce que du coup, quand il y a un gros truc comme ça qui explose, on est un peu forcé, en fait, de vraiment parler de ce qui ne va pas, de ce qui s'est passé, de nos émotions, et de reconstruire cette intimité. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, c'est normal que tu n'arrives pas à le regarder ou la regarder dans les yeux. Parce que tu sens la culpabilité de ce que tu as fait, tu as probablement des remords. Et la chose la plus importante, c'est de ne pas essayer de, faire, de passer outre. C'est-à-dire qu'il est probablement blessé. Et il a besoin justement que tu oses le regarder dans les yeux. Parce que je n'arrive pas à le regarder dans les yeux. C'est une manière de dire, je n'ai pas envie de voir la souffrance que j'ai causée sauf que si tu as envie de continuer la relation avec lui, tu as besoin de pouvoir prendre responsabilité pour la souffrance que tu as causée et d'être là avec lui, d'oser en parler avec lui, de pas essayer de passer ça sous le tapis et de faire comme si c'était rien passé. Non, il s'est passé quelque chose, on en parle. Et potentiellement, on fait un accompagnement avec un thérapeute pour pouvoir reconstruire à cette sécurité s'il en a besoin. Donc voilà il y a des options et je pense que c'est juste une réalité que sentir les conséquences de nos actions c'est difficile mais si on veut pouvoir continuer dans la relation ensemble on a besoin de pouvoir accepter d'être là avec ses, avec notre culpabilité et avec les émotions difficiles.